réforme du chômage, CDD, et une bonne blague. Bonjour tout le monde Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la réforme du chômage, parce que, bah, c'est encore d'actualité, hein. Mais aussi de la multiplication du travail en contrat court, ces dernières années. Et aussi, pour que je vous raconte une bonne blague. Et on commence tout de suite par la bonne blague. C'est l'histoire d'une ministre du travail qui s'est pas contée. Et non, c'est pas de Marielle Niko qu'on va parler, même si elle mérite, hein. Je crois que... Beaucoup de nos concitoyens, de, de concitoyens... Mais c'est bien d'Elisabeth Borne, qui fait une entrée fracassante dans le game des statistiques, catégories, oh les pourcentages c'est compliqué. Parmi les justifications toutes pétées que le gouvernement a mobilisées pour tenter de nous vendre sa réforme du chômage, il y en a une qu'on n'avait pas évoquée dans la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Allez la voir si c'est pas déjà fait, hein, je vous mets la petite fiche. L'assurance chômage, ce serait devenu une machine à alimenter la précarité et elle est accusée, par Elisabeth Borne et puis d'autres aussi, hein, de subventionner indirectement la multiplication du recours au CDD de courte voire très courte durée. Bah oui, hein. parce que euh, ces feignants de français, ils feraient un petit peu de CDD, un petit peu de chômage, re un petit peu de CDD, re un petit peu de chômage, re un petit peu de CDD. Camelot, la taverne, camelot, la taverne, camelot, la taverne. Ouais, au bout d'un moment, ça saoule. Tout ça pour profiter du chôme du bien pépouze, en bons acteurs économiques, rationnels et profiteurs qu'ils seraient tous, c'est bien connu. Ainsi, on a pu entendre, et lire aussi, Elisabeth Borne s'alarmer de ce que on a eu une augmentation de 250% en 10 ans des CDD de moins d'un mois. Elle l'a dit là, là, là, là aussi. Et tout ça bien sûr, à cause du fait qu'on est bien trop généreux avec les chômeurs. Non, moi non plus, je vois pas le lien logique, hein, vous êtes pas seul. Ce serait trop demander de toute façon un peu de logique dans les argumentaires du gouvernement. Personnellement, moi j'ai fait mon deuil avec le gouvernement, la logique, T'en déconner, Karadoc Eh, il faut lui dire adieu. Ce qui est génial dans cette déclaration, c'est que, en fait, on retrouve ce chiffre de 250% dans aucune publication statistique, euh, ni chez l'INSEE, ni au ministère du Travail, ni nulle part. Selon le ministère du Travail, en effet, il y a eu 16,8 millions de CDD de moins d'un mois en 2019, contre 6,5 millions dix ans auparavant. Ça, ça fait une augmentation de 150% et 150, c'est 2,5 fois plus. Alors, voilà comment, moi, je pense que ça s'est passé. Au ministère, il y a des gens dont le métier, c'est de faire des synthèses, des argumentaires ou des petites notes au ministre. C'est ce qu'on appelle des collaborateurs de cabinet, des chargés d'études, des conseillers, bref, la fine fleur de l'administration. Alors, je pense qu'une de ces personnes, très certainement ce mec-là, s'est dit tout simplement hm, « Si une fois, c'est son 2,5 fois, c'est 250% Oh oh, alerte au gogol Alerte au gogol, les enfants Sauf que 2,5 fois, ça fait... 150% Alors pour le mec qui s'est bien planté... Bip, bip Et pour Elisabeth Borne, qui vérifie même pas ce qu'on lui présente, et qui va le répéter partout sans broncher... Bip, bip bon, ça, c'était pour la bonne blague. Mais quand même, 150% d'augmentation pour de vrai ça fait beaucoup, et pour beaucoup de gens, c'est pas très drôle. En 2020, les CDD de moins d'un mois, ça représentait 63% des déclarations d'embauche totales sur l'année. Mais quelle est la raison de ce fort recours aux contrats courts Et surtout, est-ce que c'est vraiment la faute de l'assurance chômage, hein, comme le clairon borne en se basant sur des analyses bancales de quelques économistes, euh, disons orthodoxes Par exemple, Pierre Cahuc, ce monsieur, professeur d'économie à Sciences Po Paris, lui, il relie l'explosion des contrats courts avec deux précédentes réformes du chômage, celle de 2009, qui avait fait baisser la durée minimum de cotisation pour ouvrir des droits, et celle de 2014, qui avait introduit ce qu'on appelle les droits rechargeables. Seulement, quand on regarde les statistiques, on constate en réalité que la part des contrats courts dans le total des déclarations d'embauche a commencé à se stabiliser pile en 2009, et même qu'elle a commencé à diminuer, Pile en 2014. Je vous mets les liens vers des sources. Mathieu Grégoire, sociologue spécialiste de l'emploi et du chômage, et dont je m'étais beaucoup servi dans ma vidéo sur la réforme du chômage, non vraiment, allez la voir si vous l'avez pas vue. Hein. Il a lui une autre théorie. En fait, l'explosion du recours aux contrats de très courte durée qu'on a pu voir, c'est vrai, depuis plus de 10 ans, ce serait davantage lié à la lutte contre l'emploi informel, le travail au black si vous préférez, euh, qu'à une prétendue trop grande générosité de l'assurance chômage. Pour étayer sa théorie, Mathieu Grégoire, lui, y fait les comptes. Les secteurs les plus utilisateurs de contrats courts, comme l'hôtellerie-restauration, le spectacle ou le médico-social, ce sont aussi ceux dans lesquels le travail non déclaré était présumé le plus répandu. Remarquez, il dit le présumé plus répandu. Le sociologue, lui, y prend des pincettes, contrairement à Borne, suivant Cahuc qui, lui, dépasse les bornes. Et si les contrats courts ont vraiment beaucoup augmenté en proportion hein, dans le total de l'emploi en France, en réalité, quand on regarde secteur par secteur, la réalité est un peu différente. Selon Mathieu Grégoire, s'il est bien vrai qu'il y a eu beaucoup plus de salariés déclarés, notamment sur des CDD très très courts, par exemple dans le spectacle, en réalité ça n'a rien changé à la proportion des contrats très courts à l'intérieur même du secteur du spectacle. L'emploi est toujours aussi court qu'avant, la différence c'est que maintenant il est déclaré, et donc qu'il ouvre des droits. Enfin, la multiplication des contrats courts, c'est un symptôme de ce que certains appellent l'émiettement de l'emploi, à savoir l'existence de plus en plus généralisée dans certains secteurs des horaires fractionnés, de la dégradation des conditions de travail et d'une gestion des ressources humaines qu'on dit en flux tendu, même dans les services en fait hein, et notamment dans les services à la personne, qui ont adopté les techniques de gestion des ressources qui ne s'appliquaient jusqu'ici que dans l'industrie, ce qu'on appelle le lean management, le juste à temps ou le toyotisme du nom de Toyota, l'entreprise qui est un petit peu théorisé ce mode de fonctionnement. Ainsi, pour les employeurs, un CDD de courte durée peut faire office soit de période d'essai, voire de pré-période d'essai, ou plus simplement de palliatif à un manque de personnel sur une période de rush, et c'est le cas notamment dans l'hôtellerie et dans la restauration. Pour enfoncer le clou, il faut également noter que il n'y a que 7% des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi qui cumulent une activité discontinue, des successions de petits CDD, avec une allocation chômage. Vous n'allez pas me dire que c'est ces 7%-là, pile cela, qui font peser une menace sur la société. S'ils cumulent des petits CDD, ils cumulent aussi des petits droits chômage, hein. et la plupart d'entre eux voudraient bien en fait sortir de cette situation. Donc ce n'est pas l'assurance chômage qui est responsable de la hausse des contrats courts, c'est bien plutôt le fait que le travail non déclaré s'est progressivement réduit et a donné lieu à des vrais contrats, entre guillemets, pour une partie des salariés. Ça, c'est plutôt une bonne chose. L'organisation du marché du travail, la pressurisation des salariés, les mauvaises conditions de travail, ça, euh, c'est aussi une des causes, mais c'est plutôt une mauvaise chose. Et la précarité finit par engendrer. Eh ben, la précarité. Ce sera tout pour cette fois. Méfiez-vous des politiques qui balancent des pourcentages d'augmentation un peu farfelus. Et à la prochaine fois.